Bonjour les amis actifs et les amis dormants. Les 1300 amis que j'ai sur Facebook, dans son intégralité, je vous salue. Et ceux qui verront évidemment cette vidéo, qui ne font pas partie de mes contacts Facebook. Vous êtes libres de ne pas prendre au sérieux ce que je vais vous dire. Au moins une fois, la boisson la plus célèbre au monde, qui s'appelle le Coca-Cola. Tout le monde en a pu. C'est particulier cette boisson. Elle a un goût particulier, elle est agréable quand elle est fraîche. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui sur le Coca-Cola, je le dois à Daniel Hélène, naturopathe. D'habitude, les boissons que vous achetez dans le commerce, elles ont une substance qui s'appelle l'acide citrique. Quand vous buvez normalement deux verres de, verre de Coca-Cola, logiquement, vous devriez vomir. Vous ne vomissez pas parce que Coca-Cola à remplacer l'acide citrique par l'acide phosphorique. C'est l'additif E338 qui empêche le vomissement, qui donne ce goût si particulier au coca d'ailleurs, en raison de deux verres par jour, voici ce que vous risquez. Vous triplez le risque d'insuffisance rénale, parce qu'il capture le calcium, le zinc et le magnésium dans vos intestins, qui vont surtout vos os finalement, des nutriments essentiels qu'ils ont besoin. Pas de coca pour les enfants quand ils sont en pleine croissance. Le coca contient de la caféine, je vous apprends rien. d'accord La caféine du coca, c'est un diurétique. Les doses élevées de sucre du coca augmentent le taux de calcium dans les urines. Mais le coca contient aussi du caramel de synthèse. et Le caramel de synthèse eh bien, est composé d'ammoniac et de sulfite ça favorise les néoplasies pulmonaires, du foie et de la thyroïde. Néoplasie veut dire cancer, pour ceux qui ne savent pas. Alors là, si je, si je vous dis ça, je n'ai pas l'intention de faire un procès à qui que ce soit. Mais je pense que chacun d'entre nous devrait se responsabiliser à un moment donné pour essayer de sensibiliser ceux qui sont en danger. Parce que nous vivons actuellement dans une, on va dire, dans une époque où il y a un espèce de foutisme sur la santé. Là, je suis en train de en fait, vous expliquer. Finalement, ce sont la grande distribution qui nous met en danger. Tous. Parce que ces produits-là, on les trouve dans la grande distribution. Et tant que la grande distribution vend ces produits, les concepteurs vont continuer à en fabriquer. Je vous, je vous ai parlé du Coca, là. Mais il n'y a pas que le Coca-Cola. Il y a tellement d'autres produits dans la grande distribution qui comporte des additifs qui commencent par E. Là, c'est l'E. Additif E338, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de la poudre d'alumine. Les additifs qui commencent par E. F en font partie. Vous avez des additifs dans le jambon, le jambon de régime, le jambon blanc, vous savez, le bon jambon, beurre, là, mmh, c'est bon ça. Hein Mais le jambon, en réalité, quand vous le faites cuire, il n'est pas rose. Un jambon n'a jamais été rose. Un jambon, c'est marron quand ça cuit. Alors, pourquoi il est rose Eh bien, tout simplement, pour le plaisir des yeux. Pour pouvoir le vendre mieux. Pour qu'il ait, en fait, pour habituer les gens, pour dire que finalement, ce jambon est frais. Mais en réalité, il n'est pas frais. Ce jambon-là, il a un additif qui le, rend, qui, le met, qui le rend rose. Qui transforme sa couleur en rose. Je vous, je vous cite le jambon, mais il y en a plein comme ça dans la grande distribution. Il y a plein, il y a plein, plein, plein de, de, de... voilà. Ce que je peux vous dire... Euh, je ne suis pas biologiste ni euh, naturopathe. J'ai simplement des, des informations. J'essaye de les compacter. Et je fais de ces informations. J'essaye d'informer les gens. Je vérifie mes sources et j'informe les gens. Ce que je dis là, ce n'est pas, de pas des conneries. Hein vous pouvez vérifier si vous voulez. L'empoisonnement général, c'est-à-dire qu'on mange des choses, on nous empoisonne. Nous achetons des produits en grande surface qui sont conçus pour durer. Pour rentabiliser. Et tous les moyens sont bons pour le faire. Tous les moyens sont bons pour faire ça. C'est-à-dire, on va conserver des aliments plus longtemps pour éviter les pertes. Ça, c'est un gain d'argent. On va mettre des conservateurs pour que pour que ces aliments, on puisse les vendre plus longtemps. Les garder plus longtemps. Le stock est imposable. Toutes ces choses-là, tout est calculé pour que... Pour rentabiliser, pour éviter de perdre, pour éviter les pertes. Mais vous savez, cette méthode-là, pour moi, elle, est, elle a le visage du génocide. Je suis désolé, je suis désolé de le dire. C'est vrai que moi, je vais à l'idole, c'est vrai que je vais faire mes courses, c'est facile, c'est pratique. Mais je donnerai n'importe quoi pour avoir un jardin et faire moi-même mes légumes. Voilà. Peut-être devenir végétalien, mais pour l'instant, j'en suis pas encore là. Et je pense que. Et je prends l'exemple de, de ce Chinois qui a vécu 260 ans. Vérifiez si vous ne me croyez pas. Li Qing Yuen, 260 ans. Quand on lui a demandé quel était son secret de longévité, il a répondu Asseyez-vous comme une tortue, marchez comme un pigeon et dormez comme un chien. Mangez un oignon cru tous les matins consommez des baies de goji. Consommer du Lingzi, voilà, et rester calme dans votre cœur, ça veut tout dire. Cet homme-là, il a vécu 260 ans en respectant tout ça. C'est un ancien médecin herboriste et, euh, et il vivait paisiblement et il mangeait sainement. Si nous mourons d'un cancer, puisque c'est un, un sujet d'actualité aujourd'hui, c'est le Covid et le cancer. Si on meurt aujourd'hui, j'ai perdu des potes du cancer, hein. voilà, j'ai perdu euh, des proches. On ne sait pas, mais bon, on, le cancer est une maladie qui est un vrai fléau. Et ce fléau-là, il n'est pas provoqué par le bon Dieu. Il est provoqué par la bêtise humaine. À cause de l'argent, à cause de l'avidité, à cause de la soif de pognon. Parce qu'on veut toujours plus d'argent. Alors on va concevoir des systèmes, on va mettre en place des procédés culinaires qui vont nous permettre... Enfin, qui va leur permettre de gagner plus d'argent, de rentabiliser et de minimiser les pertes. Alors, évidemment, on va se servir de la, la poudre d'alumine, de, des conservants, des additifs. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on s'étonne après. Ah oh putain, mais le mec, il n'a jamais fumé, hein il a eu un cancer du poumon. Le mec, il ne buvait pas, il a fait une cirrhose du foie ou un cancer du foie. Une hépatite. Un premier hépatitique qui a fini en néoplasie. Et on s'étonne pourquoi mais le pourquoi, la réponse, elle est simple. C'est que nous sommes empoisonnés par le système. Le système nous tue. Il nous tue psychologiquement et, et euh, sur le plan culinaire. Voilà, on en est là. Et moi, je subis ça. Peut-être plus que les autres, j'en sais rien. J'ai un problème, évidemment, euh, depuis euh, mon adolescence, parce que j'ai un, un syndrome, vous voyez j'ai un syndrome de stress post-traumatique euh, qui est ressorti euh, il n'y a pas longtemps. J'ai eu une période de dépression, tout ça, mais ça va. De ce côté-là, ça va. Mais c'est juste que ça commence, la coupe commence à devenir pleine. quoi. La pandémie, les machins, c'est dur. C'est hyper dur aujourd'hui de vivre bien, quoi, de vivre heureux. Je suis désolé, mais moi, le bonheur, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas le bonheur, moi. Et moins que les autres. Il y en a, ils ont des vies de famille. Voilà. Ils ont des vies de famille, ils ont des enfants. Je demande à Dieu tous les jours, mais pourquoi j'ai pas ça, moi Qu'est-ce que qu'est-ce À un moment donné, mais que, quelle erreur j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur pour pas avoir ça J'ai aimé une femme, euh, que j'aime encore d'ailleurs, qui a eu un enfant et quelqu'un d'autre, et que finalement, je sais très bien que ça sera pas possible. Tout ce que j'entreprends, c'est de l'échec. Après, je peux me consoler en me disant que je sais faire plein de choses, j'ai touché à plein de choses, j'ai un parcours atypique. J'ai l'impression, des fois, que les autres y arrivent mieux que moi. Mais en fait, c'est une grave erreur. Parce que les autres, ils peuvent vous montrer qu'ils sont mieux que vous, mais en fin de compte, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas mieux que vous. On est tous égaux sur cette planète. Quand tu comprends ça, Je reviens. J'ai eu un coup de téléphone de mon patron pour, le, pour la journée de demain. Je reprends donc ce que je disais. Euh, je vais essayer de retrouver ça, voilà. Donc en réalité, cette société de merde, parce que c'est comme ça que je l'appelle, elle, elle nous détruit psychologiquement. Il y en a qui sont plus costauds que d'autres. Moi, je je me sens pas fort. Quand j'étais plus jeune. J'avais ce sentiment d'être plus beau que les autres, d'avoir, tu sais, qu'on sent pousser des ailes, on croit qu'on sait mieux que les autres. Puis un jour, la vie, elle vous met une grosse claque dans la gueule. Et puis vous retrouvez le menton au sol. Et vous vous dites, <rire> là, je commence à comprendre que j'ai fait des erreurs. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Et qu'est-ce que j'ai Je suis propriétaire de rien du tout. Rien du tout je dois 3 300 euros à l'état que je n'arrive pas à payer qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre je suis tout seul je vois un peu la famille mais c'est rare j'ai pas d'enfant enfin il y a personne qui est venu frapper à ma porte en m'appelant papa et c'est chacun pour soi dans cette vie et euh je partirai, il y en a certains qui me pleureront voilà c'est normal mais justement, il ne faudra pas pleurer parce que c'est moi qui sera plus heureux que vous sur cette planète de merde sur cette vie de merde voilà, ce que j'avais envie de dire et là, il ne faudra pas dire oh là, Patrice, il va pas bien, il déprime non, non, je ne déprime pas je dis simplement les choses, comment je les ressens donc, dans cet état d'esprit-là, ma tolérance elle a énormément diminué par rapport aux, par rapport aux choses qui sont vitales, c'est-à-dire la nourriture. J'en ai marre, moi, qu'on s'empoisonne à cause des gens qui veulent s'enrichir. J'en ai marre que, dans ce monde, il y a des puissants qui nous imposent un mode de vie, mais qui nous tuent, qui nous imposent des lois pour nous soustraire, nous diminuer, et aussi pour nous exterminer. Réfléchissez bien à ça. Il faut sortir de son contexte, son cocon, de sa vie, sa petite vie. On a chacun une petite vie. On est... Vous savez, moi, je sais très bien, y a pas... on n'est pas des seigneurs, hein, on a tous une vie. Je sais que vous, vous et moi, on essaye tous les jours de se battre pour essayer de, de s'en sortir, etc. C'est compliqué, je le sais très bien ça. Ce que j'ai à vous dire, en fait, globalement, c'est que ce que j'aimerais, c'est que un jour, vous repensiez à cette vidéo, à tout ce que j'ai dit, et que vous commenciez maintenant à prier, à prier Dieu et prier Jésus. Et si vous riez maintenant parce que j'ai prononcé le mot Jésus, un jour vous arrêterez, vous arrêterez de rire. Pourquoi je parle de Jésus Parce que je sais qu'il existe. Et je sais très bien qu'il n'y a que lui qui pourra nous sortir de là. Moi, je vous dis, heureusement que j'ai ça. Heureusement que j'ai Jésus dans ma tête, dans mon cœur. J'ai Dieu. Tous les jours, je suis obligé de prier. J'ai personne. Je suis bien obligé de m'accrocher à quelque chose. Il y a tellement de personnes qui ont des mauvaises pensées à mon égard. Tellement de personnes qui se moquent. Parce que j'ai pas une vie comme les autres. Parce que je suis pas marié. Parce que j'ai pas souvent du boulot. Parce que j'ai rarement de l'argent. Parce que si, parce que là. Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Et vous? Vous êtes quoi par rapport à moi? Vous êtes meilleur? Vous pensez que vous êtes au-dessus? Vous pensez que vous êtes à même de me juger moi? Et vous êtes à même peut-être de me mettre à l'écart parce que parce que je suis en échec. Vous pensez que je suis en échec en fait Ouais, ouais j'ai des échecs comme tout le monde. Je fais pas les choses comme tout le monde. Mais ce que je fais me permet de me sentir mieux à chaque fois que je l'ai fait. Et vous devriez faire la même chose. C'est comme cette femme qui a perdu la vie un jour qui est morte sur la table d'opération, parce qu'elle a eu une EMI. Et quand elle s'est retrouvée devant une entité qu'elle qu disait Dieu ou un ange, on lui a posé une question, c'est Nicole Dron, hein, la femme, si jamais vous voulez vérifier, Nicole Dron, hein, l'EMI de Nicole Dron. Et qu'elle lui a dit, euh, ben, l'ange lui a dit, enfin cette, cette entité, je ne sais pas euh, exactement, elle lui a posé une question, comment as-tu aimé Voilà une question pertinente, comment as-tu aimé c'est le genre de question, peut-être que chaque, chaque personne qui quitte cette terre, peut-être, va avoir, par, cette, par une entité, par quelqu'un. Parce que vous croyez en fait que quand vous mourrez, après il n'y a rien. J'ai le sentiment à le profond que c'est faux. <rire> ce ce n'est pas la vérité. Moi je pense sincèrement que le corps humain abrite une âme, une énergie, et que cette âme quitte le corps, pour aller, je ne sais où, pour retrouver une autre forme, une enveloppe, je sais pas, une enveloppe charnelle, corporelle, je ne sais pas, parce que en fait l'âme ne meurt jamais, c'est continuel. On a notre expérience de vie sur Terre et après on va ailleurs. Peut-être qu'on revient sur Terre sous, sous une autre forme, de vie, je ne sais pas laquelle. On expérimente la vie parce que nous sommes conçus pour expérimenter une vie physique à travers un corps. Quand le corps qui se dégrade ne peut plus prendre en charge la vie, l'âme, eh bien l'âme quitte le corps pour rejoindre un endroit que Dieu seul sait. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai toujours pensé. Et à travers toutes les expériences de mort imminente que j'ai pu voir, les témoignages de, que ce soit d'enfants, de personnes âgées, j'en ai vu, j'en vois des centaines, il y a une congruence, il y a, une, il y a, quelque, chose, il y a quelque chose qui converge dans leurs témoignages, cette convergence, c'est ce qu'elle ce qu voit et c'est ce, qu ce que les gens vivent quand elles, ont, elles font cette expérience. Il y a des récurrences, c'est pour ça que je dis que je suis persuadé, je vous le dis, qu'après, il y a quelque chose d'autre. Et je ne suis pas en train de vous dire que je suis pressé d'y aller. Ne vous affolez pas. Je ne vais pas me suicider. Hein. Non, non. Simplement, je vous dis simplement que apaiser votre cœur euh, pour les gens qui sont sur le point de partir, et ceux qui sont partis. Voilà, c'est tout. C'est chiant, parce qu'on ne va plus les voir pendant un certain nombre d'années, mais euh, ce n'est pas dit qu'on ne les revoit pas, parce qu'il y en a qui revoient évidemment leurs proches, etc. Voilà, j'avais un besoin de parler, de m'exprimer, il fallait absolument que je vous dise ça. Voilà. Alors chaque jour que Dieu fait, arrêtez de penser qu'à vous. Arrêtez de vous, de vous centrer sur vous-même. Je n'accuse personne, je dis simplement, si vous faites ça, vous êtes en erreur. Essayez chaque jour de remercier le bon Dieu de vous donner la vie et de, surtout de vous éviter de souffrir. De ne pas vous mettre en souffrance, plus que cela. Parce que moi, l'instant où je parle, il y a des gens qui, qui sont en train de mourir. là. Il y a des gens qui, ont, qui sont en souffrance physique, qui ont des douleurs. Il y a des gens à qui on leur coupe les jambes, il y a des gens qui, qui font des AVC, il y a des gens qui perdent leurs proches, il y a des gens dans le malheur, il y a des gens qui sont dans la guerre, il y a des gens qui sont dans la famine. Voilà, il se passe tout ça au moment où je vous parle, et ça, il faut pas l'oublier. Et tout ça, eh bien, il faut pas l'oublier. Il faut y penser aussi, il faut pas penser qu'à soi-même. Il faut penser à tous ces gens qui perdent la vie chaque jour. Parce qu'on, ne faut pas être solitaire, il faut pas être, ce, enfin comment on dit, faut pas être personnel, je veux dire, Il ne faut pas être personnel dans sa vie. Il faut essayer de vivre avec les autres, et si possible un peu plus pour les autres. Et là vous me dites ouais mais alors je veux bien mais on, on fait quoi alors Il faut simplement s'intéresser un peu, il faut être un peu moins sauvage. La pandémie nous a mis en, en sauvagerie parce qu'on met une muselière, on, on s'éloigne des gens, on s'éloigne de la proximité amicale, de l'intérêt que nous avions pour les autres. Il faut, faut arrêter ça. Il faut continuer à vivre comme dans le temps. Dans le temps, on traversait la route, on allait voir des voisins, on avait un dialogue, il n'y avait pas tous ces portables. Maintenant, ils sont tous sur leurs portable comme ça, sans arrêt. Ils sont coupés du monde, les gens. Même quand ils conduisent. Vous vous rendez compte vers quoi on va Et vous pensez que ça va continuer comme ça, longtemps J'y crois pas beaucoup. Il va se passer un, un renversement. Aujourd'hui, j'ai transporté, et je vais terminer là-dessus, Aujourd'hui, j'ai transporté un monsieur, pas, pas ordinaire du tout, un ancien euh, chauffeur qui travaillait au Sénat à Paris. Il a travaillé 36 ans. Voilà. Il est à la retraite du Sénat. Et Il m'a raconté tellement de choses sur la manière, sur le gouvernement, sur les anecdotes, les conversations qu'il entendait dans, dans, dans la voiture d'hommes politiques connus. Je vous dis sincèrement, si vous continuez à vous soumettre à ces hauts fonctionnaires d'État qui, qui nous volent, qui nous dirigent, qui nous soumettent, qui nous soustraient, qui nous mentent, si on continue à faire ça sans se soulever, mais quand je parle de soulèvement, ce n'est pas le soulèvement de mai 68, c'est un, un retour de légitimité de notre de, de notre de nos racines, de notre culture française. Il ne faut pas faire violence. Il va falloir. Il va falloir vraiment. Il faut que ça cesse. Tout ça, tous ces cons qui passent au gouvernement et qui nous volent et qui font du trafic, etc. Il faut que le, le cinquième amendement soit relu, révisé. Il faut que le citoyen, le, le citoyen français puisse retrouver une, une espèce de quiétude quant à l'avenir de la politique en France, quant à l'avenir de leurs propres enfants, et quant à, à la politique qui va gouverner la France de demain. Et pour ça, il va falloir se sortir de son petit cocon, et peut-être se sentir un peu plus impliqué sur ce qui se passe. Parce que les gens, ils ont leur petit cocon, ils se suffisent à eux-mêmes, ils se disent « ouais, c'est vrai, ils sont là, ils sont indignés, mais ils restent dans leur cocon. » Et ils sont là, et ils se disent ben, « on est, on est volé, on est ci, on est là, mais c'est tout. » Les minutes passent, les heures passent et ils font rien. Il y a beaucoup de Français. Voilà, pour les élections, euh, les abstentionnistes aussi, pareil, qui n'ont pas voté. Voilà. Et, et tout ça fait que, en fait, il se passe, le temps passe, les années passent, et rien ne change. Par contre, dans toutes ces années qui passent, il y a des gens qui meurent. De plus en plus vite. Parce que la politique actuelle, parce que notre mode de vie actuel, nous exterminent littéralement. Donc, il un moment donné, il va falloir prendre les choses en main pour sa propre vie. Et ça, on ne peut pas le faire soi-même. Pour faire ça, il faut qu'on soit tous ensemble. C'est tout le secret de l'humanité, c'est tous ensemble. On ne vit pas pour soi, on vit pour tous. Et si un jour, on comprend ça, si on arrive à, à trouver une solution pour que l'être humain se dise... Tous ensemble, on va dire stop. Mais on va le faire. On ne va pas le dire, on va le faire. On va le dire et le faire. C'est ça qui va être compliqué. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demande de ne pas vous inquiéter. Je vais, je vais bien. Simplement, j'ai une période où je suis fatigué, où j'ai des, des maux, des douleurs, de la fatigue, des nausées, des vertiges. Je, dois, je pense avoir un problème au nerf nerf vagal je, je suspecte ça un problème au nerf vagal et peut-être aux intestins je vais faire des je vais faire des, des examens encore on verra ça, ça, ça se poursuit j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec ma vidéo portez vous bien et surtout s'il vous plaît essayez de prier un peu Priez. merci à vous